Tu t'es donné pour me sauver oh, oh, Bonjour à tous, bonjour. Alors, c'est le youtubeur donc Kambi Junior. J'espère que vous portez bien tous. Alors, ce matin, nous voulons encore, voilà, déjà, abonnez-vous, déjà, abonnez-vous. Ceux qui ne sont pas encore abonnés, voilà. Nous passons toutes les annonces et toutes les pratiques donc pour vous aider à mieux faire vos demandes de bourse ou encore, voilà, demander une information concernant l'étranger. Donc, aujourd'hui, on voir les types de bourse. Les types de bourse, nous avons souvent l'habitude de voir bourses catégorie A, B, C ou encore E, F. Alors nous allons voir des types de bourses. À quoi correspond chaque type de bourse et à qui est-ce qu'on on on attribue les bourses A, B, C ou aux, les bourses E. Donc aujourd'hui, nous allons voir les catégories de bourse. Voilà, sans tarder, nous allons aller sur notre navigateur. Alors les catégories de bourses sont attribuées j déjà. Nous savons déjà qu'il existe au moins près de 6 catégories de bourse. Si on ne se trompe pas, donc ça fait on a de la catégorie ABCD jusqu'à E. Donc on va aller sur le site voilà fit au site officiel donc le LNBG et nous allons simplement attendre pour entrer dans nos informations voilà donc un peu le problème de condition ok D'accord, patientons un peu, patientons un peu. D'accord, maintenant nous sommes ici dans nos services. Vous venez ici nos services. Alors les types de bourses. Nous allons commencer par ici. Vous voyez, on a des bourses. On a d'abord les bourses classiques, les bourses de coopération, les bourses spécifiques, les bourses. Donc les bourses, les accessoires de bourses. Ici les bourses classiques. Donc nous allons cliquer ici, les bourses classiques. C'est comme vous l'entendez, ce sont les bourses qu'on attribue. Voilà, aux vous étudiants, vous-même vous allez lire. Donc bourses classiques. On entend par bourse classique les moyens matériels et financiers alloués pour le soutien des étudiants de nationalité gabonaise inscrits dans les établissements supérieurs d'enseignement général, technique professionnelle reconnu par les autorités compétentes. Alors, la bourse classique comporte trois catégories. Donc, dans la bourse classique, il y a la bourse classique. Dans la bourse classique, on a la bourse C. La bourse C est accordée aux étudiants de premier cycle, voilà les étudiants qui sont notamment dans les écoles préparatoires. Donc, ou bien des études d'ingénieur, BTS, DUT, licence ou encore NI. Donc, on a la bourse de catégorie C. Les catégories C déjà et la bourse catégorie D. La bourse de catégorie D, donc, est la bourse qui est accordée aux étudiants de deuxième année. Notamment, voilà, on a les masters la quatrième année, la cinquième année, de cycle ingénieur ou d'application et ou encore de conception. Ensuite, on a la bourse de catégorie E. Donc, la bourse de catégorie E, voilà, c'est la bourse qui est donc... Et la bourse du troisième cycle, donc notamment la bourse de doctorat au Gabon et à l'étranger. Donc, les bourses de catégorie D sont accordées seulement aux personnes donc, qui, qui sont en train de bosser pour le doctorat au Gabon ou à l'étranger. Donc, vous voyez que les bourses, de, les bourses de catégorie C, D et E sont accordées pour les, une durée des cycles pour lesquels elles sont allouées. Donc, souvent deux ans, cinq ans, et on dit elles sont versées mensuellement. Et elles sont attribuées aux étudiants poursuivant leurs études au Gabon ou à l'étranger. Donc voilà les catégories dans la, les, les bourses. La bourse classique, nous avons donc les catégories donc C, D et E. Et là on bien que elles sont bien spécifiées qui peut donc bénéficier de certaines bourses. Donc nous allons aller maintenant voilà, dans notre, dans les bourses, les bourses de coopération. Vous allez voir à quoi correspond à la bourse de coopération. Okay. Donc vous voyez ici on a bourses de coopération. Elles se définissent essentiellement voilà, comme une offre de place au sein d'une université publique qui les propose. Toutefois, elle peut s'accompagner d'un appui financier. Donc les bourses de coopération sont les bourses qui sont accordées par les partenaires étrangers, donc euh, voilà, des établissements, établissements qui sont à l'étranger qui proposent des bourses voilà, aux étudiants qui veulent bien sortir pour continuer leurs études là-bas. On dit l'accès à ces bourses se fait par étude de dossier ou par voie de concours. Les candidats doivent répondre aux exigences de sélection du partenaire et de l'agence nationale des bourses. Donc c'est un peu ça les bourses de coopération. C'est un peu simplement les établissements qui sont à l'étranger, qui proposent des bourses pour les étudiants qui sont ici au Gabon et qui veulent venir faire des études. Donc après les bourses classiques, les bourses coopération, nous allons les bourses spécifiques. Alors, les bourses spécifiques sont les bourses des, des, des étudiants qui ont atteint une, une, une moyenne supérieure à, à ceux de la moyenne. Donc, vous voyez ici, on dit les bourses, bourses spécifiques. On dit elles sont attribuées exclusivement aux étudiants qui poursuivent d'abord, poursuivant leurs, leurs études au Gabon. Voilà, on dit la bourse spécifique comporte trois catégories. Voilà. On a la, la catégorie. La catégorie, on a la bourse F. La bourse F, dite mérite Donc, la bourse de mérite, la bourse F est la bourse de mérite. Elle, elle est accordée aux, aux apprenants ayant obtenu, donc, le baccalauréat ou l'équivalent avec une moyenne égale à 13 sur 20 pour entreprendre des études de premier siècle. Donc, vous voyez bien que la bourse F, c'est pour les élèves qui ont obtenu au moins une moyenne de 13 sur 20. On, on est là aussi, la licence ou l'équivalent avec une moyenne générale de 13 sur 20. Donc, ceux qui ont aussi obtenu, voilà, la licence, leur licence ou... L'équivalent de ce diplôme là avec une moyenne de 13 sur 20, donc pour la poursuite de, des études de deuxième cycle, on voit bien que ceux qui ont les licences peuvent aussi avoir cette bourse de mérite. Nous avons ensuite la bourse G, la bourse G, nous avons la bourse G, donc la bourse G, on appelle la bourse de l'excellence. Elle, on dit la bourse d'excellence, est accordée aux apprenants ayant obtenu. Baccalauréat ou l'équivalent avec une moyenne supérieure ou égal à 15 sur 20 pour entreprendre leurs études de premier cycle. Donc, baccalauréat, tu as eu 15 bourses d'excellence. C'est le bac, le bac, la bourse G. Ou bien tu es en licence ou équivalent du diplôme. Tu as donc une moyenne supérieure ou égale à 15 sur 20 pour poursuivre tes, tes études en deuxième cycle. Donc, voilà pour les bourses de. Les bourses spécifiques. Et pour terminer, on a les, les, les bourses d'accessoires. Nous avons terminé nous avons là. Les accessoires de bourse. Désolé, nous revenons. On a les accessoires de bourse pour terminer. Alors, ok, nous sommes ici. Voilà. Donc là, on descend ici. Les accessoires de bourse. On dit les accessoires de bourse. Les accessoires de bourse, c'est simplement dire, ils correspondent aux dépenses payées aux étudiants boursiers, en plus de l'allocation d'études. Ces accessoires sont ainsi composés des paiements de frais de scolarité, des paiements de frais médicaux, voilà, des paiements, du paiement des frais de transport, billets études, billets stage et billets rapatriés en face pour ceux qui sont à l'étranger. Donc, utiliser un peu. Vous lisez tout ça, et puis voilà, vous pouvez lire donc le trousseau scolaire et la location des recherches. Donc aujourd'hui c'était ce tuto là pour vous faire prendre conscience des différents types de bourses qui existent. Voilà donc à l'ENBGE, si quelqu'un est bien intéressé, alors, il peut s'y mettre. Voilà pour les, les nouveaux étudiants, que déjà sur le ils peuvent travailler pour avoir soit les bourses d'excellence et ceux qui sont déjà dans les établissements peuvent aussi voilà se battre, à avoir ces bourses d'excellence là où les bourses le mérite. Donc merci pour ce tuto, alors nous reverrons la prochaine fois donc pour faire sûrement un autre tuto, pour parler des transferts à l'étranger. Donc merci encore d'avoir suivi ça, n'oubliez pas de vous abonner et faire vivre la chaîne et bonne journée à chacun. Portez-vous bien, merci. tu m'avais dit je pouvais compter sur toi, tu me l'as toujours démontré tu n'as pas regardé à mes défauts, non. tu m'as aimé le premier, malgré que